Surtout, bozako que baké étiquette Félix mais ça FCC na yebi ke basigne ça binobapapier nengé a bino té moyoka na yebi ke basigne ça binobapapier ça déjà signé bien moté mais dans Awa, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu Et, et jusqu'à maintenant, « tu es tu Mona Ata Ministre Mokote »« Ko Bandana Moko Premier Ministre »« Ti Na Ministre de tumors, Koya kolanda, mibeko nangata prefera na no ya famiye politiki na ye, kombo na ye, Soki, azali ministro yongayi na nomaki. Kombo na ye, Bikuruj. Bakomi, ko ima ima, nazako yoka yango. Comme il a dit que les intentions sont hautes aux enamorés, qui est le président de la Constitution et de l'OBI a dissoudre l'Assemblée nationale. Mais dans l'OBI, ce qui est dissoudre Assemblée l'Assemblée nationale, ça veut dire que la crise est cotée en donc, nakoki ko dissoudre l'Assemblée nationale te, tant que crise est allée. Mais ceux qui ont poussé la crise, ceux qui ont que la mission de la na na Moto Mboka, il y a que ça de la peuple dans la vie. bébé, pousser qui ont la crise, ceux qui ont na la mission de la Moto Mboka, Yako sale la peuple nangaï. Boko miko bebi sayango. Suka suka nini.